J'ai déjà trouvé Bisbee, il me reste à trouver lexi. Le... Trouvé! Ah! Oh, Josée! <rires> ouais. Hey, salut toi. Et José, Bisbee et moi, nous sommes en train de jouer à la cachette. Est-ce que tu veux m'aider à compter pendant qu'ils vont se cacher? Super. Allez-y, on fait cache cacher, cacher, cacher. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9! Ah, oh oui, oui, oui, oui! Oh, personne va me trouver ici! Chut. Prêt, pas prêt, j'y vais! Aide-moi à les trouver! José Bisbee! Hmm. Oh, Est-ce que tu vois quelque chose de louche? C'est une drôle de lampe. C'est une lampe vivante! Je t'ai trouvé, Bisbee! Ah! Ah! Ah! <rire> Vite! Il faut ranger! Ah, oh, J'aurais besoin d'un expert en banane pour tester ma nouvelle recette de tarte à des ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! <rire> ah! ah! Mais. Mais Bisbee! <muches> <muches> ah, <bébé. muches> voilà, Où oh, vas-tu deviner l'ingrédient mystère <muches> ah, Tu devines <l> <muches> Non, je n'ai pas mis de tomate dans ma tarte. <muches> <rire> <rire> Mais non, <rire> je n'ai pas mis de jambon. Voyons <coughs> donc, <bis -bille. rire> Hein? Mais non, l'ingrédient, Mister, c'est... de la cannelle. Ah. Oui, oui, c'est pour ça qu'il a un goût. épicé ah. Et puis, Et de l'idée... T'es soif? Vas-y, Mamie Gato va aller chercher un beau gros ah. verre d'eau. Oh, je reviens. Ah! Oh. Oh. Oh. ah. <rire> oh, j'ai presque tout <rire> renversé. Et <rire> uh, tiens, Bisbee, j'ai trouvé. Bisbee? Bisby! Oh, J'adore les jeux de cachette. <rire> Bisby! Où es-tu? Bisbee? Je <rire> <rire> t'ai trouvé, Bisbee! Ah, ah, ah, ah, <rire> ah, mais Bisbee, euh, tu oublies pas quelque chose? Ah! Ah! Ah! Non, non, non! non. Euh, autre chose? Ah, ah. Oh non, oui! C'est important de dire merci. Ah. <rire> euh, mais euh, je pense que tu as oublié autre chose. Ah! ah. Bisbee, ma cuisine est en désordre. Tu m'aides à la nettoyer ah! Ah! Oh mais ah! Ah! Ah! Ah! ah! On s'est bien amusé. Maintenant, il faut ranger. Prêt pas prêt, j'y vais. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. en place tous les bols et les tasses on est poussette par ici regarde comme c'est joli did -li, did -li, did -li. on s'est bien amusé maintenant il faut ranger vrai pas prêt j'y vais laisse moi t'aider s'il te plaît Ah, ben, tu vois, Bisbee, c'est très important de toujours ranger après avoir joué avec tes amis. Ah, oh. ah! Quoi? Ah, oh, mais t'as joué avec Lexi. qu'est-ce oh, que tu n'as pas aidé à ranger? Oh, Bisbee, Tu sais, tu n'es pas supposé de faire ça! Ah, ah, ah, oui, c'est une bonne idée! Un <rire> Lexi va apprécier ton aide. Ah, putain! Dédéliade! <rire> je n'ai vraiment plus envie d'inviter Bisbee à venir jouer avec moi. Il est encore parti sans m'avoir aidé à ranger. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, Bisbee, il t'a tout rangé! Oh, merci! T'es vraiment un bon ami. <rire> Et merci à toi de m'avoir aidé à compter et à jouer à la cachette. Et n'oublie pas de ranger après avoir joué avec tes amis, d'accord ah. ah. José ah. On oh! a oublié José ah. euh, José ah. José ah. Je suis la championne de la cachette